Alors, le problème de cette initiative, c'est qu'elle promet des choses qu'elle ne tient pas. Euh, elle serait, selon les initiants, pour euh, régler le problème s'il existait des juges étrangers. En réalité, le texte que nous allons adopter, si nous les suivons, ne mentionne absolument pas les juges étrangers. Il s'agit essentiellement des juges suisses. Les juges suisses ne devraient plus appliquer le droit international quand bien même le Parlement et très souvent le peuple a euh, approuvé ce droit international. Donc c'est une interdiction qui est faite aux juges suisses d'appliquer du droit que les parlementaires et très souvent, par vote populaire, euh, le peuple suisse a, a, a accepté. Euh, en outre, euh, il fait une exception justement pour... Euh, le droit international qui a été euh, adopté par vote populaire, mais il ne tient absolument pas à compte du fait que l'exigence d'un vote populaire a été introduite très récemment et que donc euh, beaucoup de questions tout à fait fondamentales pour notre État ont été adoptées avant que cette règle ne soit nécessaire. Et je pense en particulier évidemment euh, aux droits de l'homme, à la protection des droits de l'homme, mais aussi aux conventions de Genève sur le droit de la guerre qui sont d'autant des, des, plus fondamentales que euh, la Suisse est dépositaire euh, de ces conventions.